On est de nouveau en blocus, et on n'a oh. pas trop le temps de bien manger, alors on invite nos potes pour un bon petit snack de fin de soirée. Oh, oh, oh, oh, oh. En fait, j'ai acheté ça mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Alors celui-ci, 100 sur 100. 100 sur 100, 100 sur C'est bio, c'est protéiné, c'est C'est protéiné, c'est ce qu'on veut. Alors on invite nos potes étudiants, pour un bon petit snack équilibré de fin de soirée. 12 minutes. Ben on peut attendre ah, 12 ça, minutes. Spéciale. Late Snack... Late Night Snack Show Par contre, je pense que ce serait bien qu'on pose le canapé euh, près de la bibliothèque. On accélère la cadence ouais, ouais, ouais. Oh là là <rire> Late Night Snack Show Une histoire contre un repas équilibré. Late Night Snack Show Un snack équilibré <rire> Oh mmh. Mmh. Alors, mmh. Bon. Merci, beaucoup. Il sera bon, hein? Vas-y, vas-y, Alors. C'est doux, ça. hein? Pas bah, super. <rire> Waouh. Ok. okay, et euh... okay. Oh ouais, <rire> ouais, juste un peu, hein? T'suis. Juste un peu, je te le laisse. Ouais, ouais. Peu, ouais. Envie de tenir et vos ben bonnes ben résolutions? Ben Cette ben ben année, chez Deleuze, quand c'est sain, <rire> c'est moins cher. Deleuze, du côté de la vraie vie.